al sougnou bokal plateau encore plateau vraiment de émission avec de actualité chaque fois bu parce que je pense que mon rôle primaire ou média, peut-être de de sorte nous. sorte Enregistrement, on en train en direct. Je suis en train de en Je suis en train de Je en train de en Je suis en train de Je la tâche de la tâche de la tâche de la tâche de la tâche de la tâche de la la la que de mm -hmm. so, de mm -hmm. belles... oh. mm -hmm. uh, de <cruis> Peut-être la euh, corrélation bi an, entre les réseaux sociaux ak entrepreneur. et l'entrepreneur. entrepreneurs. D'abord, si vous êtes entrepreneur, peut-être vous avez Le marché est marché qui est très Donc, le euh, marché, traditionnellement, il que Pour faire des choses, pour Mais avec le euh, développement technologique. Di, Mm -hmm. de nous avons un marché qui a caractère physique, un caractère virtuel. Mm -hmm. Madame est do Donc, lo, lo, internet Donc lo, lo, don ben bo, spectaculaire. Vous commerce, le commerce, développer avez développement. Donc, les femmes ont des réseaux sociaux. Les mm -hmm. réseaux sociaux sont des catalyseurs. Madame, parce qu'au départ, nous avons été en réseaux sociaux. si nous réseaux sociaux, nous devons nous permettre de nous des choses. Maintenant, social. Nous avons dit un cloisonnement, Mais nous avons un genre d'application. Nous avons peut des choses. Nous avons des choses. Nous de des choses. Nous avons des Nous avons fait des choses. Nous avons Nous Nous des il y a des milliards et des milliards d'individus qui sont utilisés chaque jour. Donc c'est pour l'entrepreneuriat. Nous avons le commerce électronique et le commerce -hmm. en ligne. Donc ce commerce en ligne là, les réseaux sociaux sont catalysés. Madame, Par exemple, le mail de Facebook, le mail de WhatsApp, le mail Instagram les gens ont trouvé une autre utilité manam disney acte et de l'art À TikTok. acte et tocbi amener ou produit ou un service comme dakar ce produit commander de le faire. ce donc c'est un élément très très important qui uh taille -huh. la vie d'un entrepreneur parce que vous ne de la marche. Des choses, mais que changer euh, wow. euh, peut changer peut changer marché physique et marché virtuel, ils répondent peut-être aux mêmes critères. on avez un produit de qualité et vous à un public qui ils sont intéressés. Oui, euh, c'est peut-être une préoccupation avec euh, ce que le Président a dit, c'est uh -huh. l'utilisation des réseaux sociaux. La forme la, oui, forme, la manière. Voilà, et la manière. Uh -huh. Les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on l'utilise, mais à une a une formation peut-être, pour le la masse, uh -huh. ce qu'on appelle les community managers, ils sont formés pour utiliser les réseaux sociaux. Donc les entreprises utilisent ce genre de personnes pour un peu vulgariser leur image, ou voilà, alors nous avons des produits sur de les réseaux sociaux. Mais nous subirons peut-être 90% ne sont pas formés à utiliser les réseaux sociaux. Parce que si tu es très bien formé à utiliser les réseaux sociaux, tu n'auras aucun problème, même si tu as des restrictions, parce que tu as des gens qui ont des tu as des faux. Par exemple, euh, la plupart des gens ne savent pas que euh, Facebook, à WhatsApp, à Instagram, ils sont des entités qui sont. Meta donc meta à moumoum yéti -hmm. application. Yon des applications yon n'ont pas. y ya ce qu'on appelle le volet business, mm -hmm. c'est-à-dire Facebook business Instagram business WhatsApp business amener. Donc, yon en tant qu'entrepreneur, pense que tu dois beaucoup plus aller d'utiliser l'application yon que l'application sociale qui peut-être ne te permet pas d'être madame Deflinga. -hmm. sur le Donc, ces genres d'applications là aussi de nous sur ce qu'on appelle une formation. Parce Actuellement, même Facebook euh, Meta a lancé une formation pour nous permettre d'aller entrepreneur ligne, amener une activité, nous former gratuitement, qu'il y ait des applications yo yo, mieux pour ce business, madame. Quand on parle de Link, bien mon gendarme. Wow, Link bien mon gendarme. Mais comme nous parlons d'ailleurs, madame, il y a ce qu'on appelle un détournement, détournement d'utilisation. Mm -hmm. T'aï dit, bon demain les réseaux sociaux n'est un terrain politique. Les réseaux sociaux n'est qu'un terrain de règlement de compte. Absolument. Les réseaux sociaux n'est qu'un terrain d'atteinte à la vie privée, uh -huh. d'atteinte à la dignité de la personne. Donc, nous avons nous comme le Président, nous ne faut la parce que nous sommes en train de se dire. Nous sommes en train de se dire, nous sommes en train de se dire, il y aurait un téléphone qui est diffamé. Nous avons d'abord c'est faux, uh -huh. ensuite ça porte atteinte soit à l'entreprise ou soit à la personne c'est tellement de dégâts dans l'économie d'un pays colo, de plus, plus. À les fake news de impact économique parce que fake news sont très bien Comme nous a dit, on est dans un monde où tout le monde utilise les réseaux sociaux Nous ni véhiculer image de marque ou domaine ou mythe image est fausse ni si vous des entreprises, y a des chiffres d'affaires énormes. Donc, ça a un impact <San> très négatif sur l'économie. Donc, au-delà de l'économie, sur le social, sur les individus. Parce que nous avez carrément des réseaux sociaux. Et vous avez vu que vous Uniquement pour, pour détruire mmh. uh -huh. euh, au euh, de jai. Hmm. que et ce les amna amna peut-être on le de tay il y ben enchaînement mmh. sensibilise, sensibiliser sensibilise, former avant de réprimer réprime. manam faut sensibiliser former avant de réprimer manam sensibiliser ko, ko la mmh. former mo utiliser de manière efficiente et de manière efficace Légenak, il faut répression ça veut dire que tu le bâton et le mettre du l'autre, parce que ça fait partie des choses maintenant, les entrepreneurs, ils ont les moyens de se former la formation gratuite, s'ils n'ont pas les moyens de se former ils ont des professionnels, mm -hmm. leur rôle c'est d'utiliser les réseaux sociaux Effectivement. parce que je pense que la plupart l'utilisation euh, des réseaux sociaux comme nous l'avons dit c'est un catalyseur je en entreprise que entreprise est à cette ère là de l'utiliser les réseaux sociaux comment mm -hmm, comment, mm -hmm. comment utiliser et quel point tu dois utiliser pour donc, donc nous pouvons entreprendre faire euh, le phénomène des réseaux sociaux bien sûr le commerce en ligne est actuellement en plein essor et, euh, les jeunes surtout les femmes qui mm -hmm. sont une boutique en ligne du JT WhatsAppité, nous qui gagnons, c'est des activités génératrices de revenus. Il y ça Permet à des femmes d'avoir une activité de lolo yep, doulan lolo sur les réseaux sociaux et l'un des faits. Donc c'est quelque chose qui est très très bénéfique à la population, qui est très très bénéfique aux entrepreneurs. Mm -hmm. Mais aussi, euh, trop de laisser aller peut nuire maintenant à retour de bâton mon âme. Mm -hmm. Mon âme de malolo il y a comment dire ça Moi permet de nous parler nous surtout euh, nous ne sommes pas comme mm -hmm. mm -hmm. Donc, koku, Warnata, de nous c'est sommes Nous Parce que même si Président, faire. Parce que même si vous êtes en faire. Vous Vous ne pas en nous faire. Madame, restriction Moi, pour exprimer, pour la régulation pour nous, pour contraintes. Mais nous, régulations nous, nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour pour nous, pour nous, pour nous, pour pas pour nous, nous, pour ce que je veux dire, c'est que pour entreprendre, d'abord pour ça. Parce que nous avons un objectif de vie, ce qu'on appelle un projet de vie. Dans le projet de vie, je pense que la réussite, est la réussite qui amène plusieurs portes. mais L'entrepreneuriat, c'est une porte qui est importance. Parce que nous avons au crépuscule de sa vie. Nous avons en train de faire la fibre peut-être entrepreneuriat de parce que en tant que jeune peut-être que rew mi jeune que l'état puisse mettre les conditions pour nga am liguey -hmm. wala lenen demal lul pour parce euh, qu'aujourd'hui, on ce qu'on appelle les succès story. C'est ce qu'on 15 000, on a 65 000. L'autre fois, ben, on uh -huh, uh -huh. euh, euh, uh -huh. voilà. a découvert une émission du PDG EMG. EMG, c'est l'Universal Automobile. Et on a 60 000. On a découvert 60 000 bah, actuellement à donc, 45, 45 milliards. 45 milliards. Uh -huh. Donc, fois, nous aussi utiliser les mécanismes de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, manam a la capacité de résilience. Mais comment le faire <coughs> On peut le faire de plusieurs manières. Parce qu'il y a des entrepreneurs autodidactes, mais aussi autodidacte, moi, ni Peut-être a la deffle, Mais tu as mm -hmm. ce qu'on appelle la formation. la, dou, a, est la formation, indispensable a, mm -hmm. est un indispensable. Une réelle une Actuellement, il y a énormément de formations qui parlent de l'entrepreneuriat. Donc ces formations là les jeunes doivent aller vers ces formations mm -hmm. doivent se former comme Cheikh Ante Diop nous donne donc il faut vous former même jusqu'en Chine parce que c'est des armes lolu rek nous armes pour meuna impacter son tagatu tagatu donc pour nga don d'abord un entrepreneur comme nous -hmm. lako waxé da ngay formerou so formerou tu auras maintenant tous les outils nécessaires pour nga la permettre nga faire des ngay tank Uh -huh. di wow. c'est uh, uh, se, se, un sentiment naturel aussi très définis. Nous d'abord. Mmh. parce que c'est pas que je dois entre, entreprendre coûte que coûte il faut s'informer il faut aller vers l'information il faut étudier le marché parce que euh, c'est pas quelque chose l'entrepreneuriat n'est pas un suicide c'est juste aller vers un, un environnement peut-être incertain mais un environnement maîtrisé maîtrisé dans, ce, dans quel cadre moi, avec une étude de marché claire soit tu te tu fais appel à des professionnels ño xamantene ño lay goungué soit tu te formes toi-même si tu as plus si tu as de, de l'engagement tu peux te former toi-même ba nga xamantene di nga xam yow réellement yene yon nga wara diar ba li nga bëgg duggu nga réussir c'était mbir mi don na lo xamné ku jang ak ku jangout yépp mën na ci gis bopam bu baax mën nako defi tamit ci naka manam entrepreneur ak jang peut-être mën nañ baña Entreprendre, c'est une bonne idée. Après, une idée, c'est une idée. bobu entreprise. ba nga sa passion, je vais permettre de faire des de faire des informations, de faire des informations, de faire des informations, de faire des de parce que c'est euh, un mm -hmm. effectivement, c'est mais patience, je vais aimer sa patience, yallah, so sa patience, je pourra récolter les fruits je je vais de je vais Wow, beaucoup mm de entrepreneurs à mon, un secteur d'abord transversal, mais un secteur bon à maintenir, c'est primordial, parce que l'économie une économie or à maintenir, une économie africaine, c'est des micro économies, des économies qui ont, qui ont énormément de besoins. De mm -hmm. connaitre besoins avec une solution pour résoudre ce besoin là, il faut faire qu'il faut l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat c'est quoi? C'est nous guider besoin de besoins là-haut, une bonne solution là pour les besoins de vie, donc, beaucoup, c'est des, des milliers et des milliers d'opportunités qui peuvent influer l'économie, vous des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des des gens qui des des je suis à Jakarta, je suis Mais le problème, c'est que le coaching ne peut pas peut le coaching, c'est que femme Parce que, comme je l'ai dit, maîtrisé à 100%. Nous faut que dépassé, l'ampleur est dépassée. Il faut je ne sais problèmes, si du Parce que qui ne pas des pour tout ce qui est affaire à entreprises. Mmh. Quand tu ailles boire, mais il y a des difficultés, je je difficulté. Moi, moi qui difficultés-bi, par rapport à son expérience, par rapport à ses compétences, nous sommes difficulté beaucoup dans les débogements ici. Il y a là un projet à mon projet. Madame Taiji, d'ici, nous avons maintenu, nous qui l'égay, marche la scène nous qui mais une organisation nécessaire, amouny une comptabilité pour accompagner l'égay-bi. Amunyong même ça une vision d'entreprise qui est claire. Si de faire ce qu'on appelle un diagnostic, ça a ni ce un business plan, il définit quoi il tente mais beaucoup tentent pas par exemple finir par pour ils aiment nous nous nous donnent ce qu'on appelle un projet nous donnent ce qu'on appelle une entreprise moi je sais qu'une entreprise bon à maintenant aussi il y a des problèmes il y a des problèmes de financement il y a des problèmes d'organisation nous devons qu'un plan de redressement désembarque permettre entreprise bon nous nous nous allons très bien dames dingo quoi je vais dire que les gens qui vont nous gorger nous amener mon ensemble pas pour d'arrache baba que je ma fille je que nous les de mon nous de la bague, nous sommes ne sont pas De New York, nous nous à Des les gens qui fait des choses, Am des choses, ils des des des ils ils Amnesty, Amnesty, le quotidien de le lire le lire sur notre à nous. Vous pouvez le lire sur notre site internet. Vous pouvez le lire sur notre site internet. Vous pouvez le lire sur notre site internet. Vous pouvez le lire sur notre site internet. Vous à sur notre site internet. Vous pouvez internet. Nous avons des moyens faire Nous avons des milliers de sabotage ce pour que les sabotage, façon de sabotage, soient les moyens de faire Nous avons des de faire Nous avons des Nous avons des moyens de faire Nous avons des Nous avons des de je Parce que nous avons une Parce que nous de Parce que nous avons une Parce que nous une que nous de réseau. Parce nous avons de Nous avons de Nous je vous téléphone digital, vous à WhatsApp, à Facebook, à YouTube. parce que vous gis Internet. vous ne avez pas le de un j'ai Double chose de temps pour de de que que Parce que les des choses. Parce que Parce que les que les des Parce que des de Parce que ont dès la voix du internet parce que c'est ni c'est ni c'est je wak mm -hmm. de yang so mm -hmm. Parce que amna mm -hmm. t -t -t donc, si vous le TikTok, vous une compte. Et, et pour faire que c'est Ibrahimani, nous disons que c'est nous, nous, qu y a peut nous une plateforme, nous, nous, ici, nous de permettre nous ici, nous nous Parce que que une école de une école de Comme une école de une école de une école de de une nous avons ci guiss nous, mais avons technique lu way neex def ñut nous ni impact am pour entreprendre Ladna peut-être que idée. Parce que logique de commencer. Si nous avons une idée, une idée. Nous une Nous une idée. Nous je une idée. une idée. idée. Nous avons suis une idée. Je avons une une idée. une une suis une idée. une idée. est Madame, c'est que d'abord. Mais le projet, vous que est que les gens ne sont Si vous aussi vous quand même. Madame, je que une formation. Parce que un projet, quel que soit son coût, peut-être que niveau de démarrage. démarrer sans attendre, peut-être que vous avez niveau de démarrage. niveau de démarrage de femmes un projet euh, construire un poulailler pour maintenir 1000% le ou uh de -huh. mais tu n'as pas les moyens 1000% c'est 1 million à 2 millions pour le défco uh -huh. mais tu peux commencer par 50% peut-être tu as les moyens d'avoir 50% à maintenir tu as aménagé bien le poulaie c'est vrai que 50% par 45 jours de gel bénéfice bidico yo ce capital de deme demba un an nous avons un projet de 500% de la mm -hmm. donc tout ça c'est des planifications, tout ça organisation que ce que La boire maintenant le permettre même si tu n'as pas l'appui de l'état, mm -hmm. si tu n'as pas un appui financier conséquent, mais avec les moyens du bord parce que l'entrepreneuriat est une planification. Là. Manon, On a le nid des guides de planification, planification, t'as eu ce qu'on appelle des beaux haïma bah am le coût approximatif madame l'ingé sur le terrain pour démarrer donc qu'on planifier. planifié donc on est dans mon concert direct dans mon corps à mais am, no, ce qu'on appelle en fonds propre am no, ce qu'on appelle les business angel Manam, des fonds ils ont à mettre c'est des proches mm -hmm. voilà c'est des c'est des philanthropes c'est des gens qui ont qui financent des, des personnes sans contrepartie ils nous c'est des moyens qui permettent de financer à petite échelle ce projet en attendant peut-être que vous avez des finances. Et ce n'est pas, pas l'appel d'avoir les moyens, car vous avez des moyens, vous devez les établir. De non, non peut-être que vous avez des mais ce n'est pas idéal, ou même ce n'est pas préconisé, parce qu'il y a un investissement personnel pour Radef. Et les projets qui ont réussi, les projets qui ont réussi, les projets qui les banques ou les états les accompagnés mon projet c'est qu'il y a une initiative qui a une initiative et qui a une initiative ils ont donné les dons ci, les dons et les dons et les dons donc c'est ça c'est une leadership est-ce qu'il le leadership il est nécessaire pour un entrepreneur oui le leadership est nécessaire pour même pas un entrepreneur seulement mais pour toute personne parce que le leadership c'est la capacité à défendre ses idées c'est la capacité à imposer ses idées. Si on a des idées, on peut que je veux dire. C'est imposer que je veux dire. force ce que je veux dire. C'est ce je que C'est C'est le leadership. Mm -hmm. Donc, la leadership entrepreneurial, dans ce que tu fais, C'est leadership où, euh, parce que si so leadership, vous am idée de faire leadership. faire Vous avez un leadership. leadership. contrainte tu un leadership. Vous avez un leadership. Vous avez un leadership. leadership. Vous avez un leadership. Vous avez un leadership. Vous leadership. Vous un leadership mon idée c'est nek mon idée c'est nek donc le leadership m'aurait permis de convaincre imposer idée de nous le d'une manière ramassée moi entrepreneur leader et coaching amitum que nek entrepreneur nous mais dans de formation coaching pour combler le manque pour mon réussir nous bi ñu né sur coaching point A point B mais est-ce que dañuy complémenter véritablement c'est ça pour réussir pour entrepreneur et leader un entrepreneur doit être un leader mais le coach, il est un peu avancé. Parce que le coach, peut-être, ça peut être un ancien entrepreneur, ça peut même un entrepreneur en activité. Mais le coach, il faut avoir le minimum entrepreneur l'entrepreneur. Soit ce vécu, soit ce expérience, soit ce compétence. Donc, il faut appeler l'entrepreneur pour pouvoir le coach. Parce que le coach, c'est un accompagnateur. Le coach, c'est un facilitateur. Il ne peut pas accompagner, il faut peut-être dire ce Parce que il ne peut T'as dengue des formations, il y a eu accompagner, coacher, maintenir. Il a fait dix ans sur le terrain. Quoi, est-ce que donc on a accompagné ou est-ce que donc on a coaché le coacher, le maintenir, les dirigeants. Donc le coach d'abord c'est un vécu. Madame, t'as le terme anglais là, mais le terme français c'est le c'est le mentor. Mm. Mentor, et coach, c'est la même chose. Madame, qui a coaché, d'engue il souffre de coaching man, pour nous le dire que t'es. Donc, peut-être faire tout ce que vous tout en tant qu'entrepreneur, pour le terrain. Vous pouvez ce que y a que vous y a vous Vous que on mm -hmm. sait wow. te voilà. voilà. que les gens ne savent pas ce que c'est. On On a c'est On bien. On c'est <leurat éle gülturation> c'est hum. vrai que bah, bon oh la jeunesse actuelle est un peu pressée mais peut-être sous de je tay peut-être do meuna xam jëriñum vraiment li mais dundu. Dundu ko, yaw, dundu ko kou kou, euh, am, les entreprises entene, euh, doudou, tout tour mais les entreprises qui ont des centaines d'années peut être so xolé je ne sais faire des choses. Je ne une vision large. Il si ouais. année, une vision large. Il une vision large. Il une vision large. Il une vision large. Il une vision large. Il une vision et la qualité de la qualité de qualité salam par vraiment un bon leader